Hier, aujourd'hui, pour jamais Jésus, ne change pas. Tout se flétrit si bas Jésus, ne change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 Laisse-moi te louer, Seigneur, laisse-moi te louer Laisse-moi t'aimer en retour, dont tu m'as aimé Que tu es le bon berger Mon fidèle ami Tu m'as jamais abandonné Alors Laisse-moi Seigneur Laisse-moi t'adorer Laisse-moi te louer Seigneur Laisse-moi te louer Laisse-moi t'aimer en retour Comme tu m'as C'est le désir de notre cœur, notre Père, et de chanter cela au travers de ces cantiques en exprimant les mots. Oh Dieu, que notre cœur ressemble à ton endroit. Nous voulons vraiment vivre pour toi, mon sauveur. Merci pour cette grâce et ce privilège, mon bénévole Père Saint, d'être... Encore de retour dans ta maison, bénémé Père Saint-Dieu Pour pouvoir chanter le, le chant des Sion pour ta gloire Nous voulons vraiment t'honorer Parce que tu es un Dieu merveilleux Père Nous voulons vraiment te glorifier Parce que tu le vaux mon souverain Que ton nom soit élevé comme il est Mon bénémé Seigneur Jésus Aide-nous à prendre conscience réellement De la grandeur que tu es, bénémé Père -Tibissant. De ton autorité à toi, mon bénémé Père Tupissant C'est-à-dire toute chose, mon mes Père Parce que tu es Dieu Et tu as dit que je suis l'alpha et l'oméga Nous l'avons entendu avant toi, n'a pas été formé de Dieu et après toi il n'y aura jamais de Dieu Seigneur nous sommes ce peuple qui est vraiment béni mon bénémoine Père Dieu de marcher avec le roi des rois le Seigneur des seigneurs tu es réellement le merveilleux mon bénémoine Père Dieu devant toi il n'y a pas de sagesse mon bénémoine Seigneur tu es la sagesse même sois donc exalté encore aujourd'hui nous voulons glorifier ton nom mon bénémoine Père Saint Dieu pour le souffle de vie que tu nous as accordé la grâce avoir à voir Père nous sommes parmi les vivants cela est vrai mon bénémoine Père Dieu parce que nous, tout le monde, tout notre cœur mon bénémoine Père Dieu et ce soir, nous sommes dans ta maison Avec nos frères, avec nos soeurs Qui sont aussi en connexion à différents endroits Qui soient aussi bénis, ô notre bénéme Seigneur Combien c'est merveilleux de voir Vraiment avoir communion avec toi, avec ton Père, mon bénéme Père tout Bénis ton peuple, encore ce soir Dans chaque ville, dans chaque endroit Merci pour ton amour béni, mon bénéme Père Que tu les l'éployer à notre endroit, personne. Merci pour chaque entier qui a été chanté, Père au Dieu Merci aussi pour l'adoration, mon bénéme Père tout puissant. Merci pour le pardon de nos péchés, mon bénéme Père au Dieu La grâce d'être à toi encore aujourd'hui, mon d'être Père tout puissant D'être pardon purifié aussi sanctifié, mon roi, nos pensées, nos cœurs et nos âmes sont tournés vers toi. Je veux dire encore combien tu es tellement si merveilleux. A toi donc la gloire et l'honneur la puissance encore ce soir. Sois béni pour ton amour et ta bonté Je encore en Dieu. Quand t'avons ainsi prié à part au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié pour son amour et sa bonté. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous réjouissons toujours lorsque nous avons ce privilège de pouvoir nous retrouver dans la maison de notre Seigneur, d'avoir la possibilité de pouvoir avoir cette communion autour de, de sa parole et d'avoir la communion aussi les uns avec les autres. Nous nous associons aussi à cet homme de Dieu, croyant que c'est David qui a pu lui dire effectivement que « Je suis dans la joie quand on me dit, allons donc à la maison de l'Éternel ». Là, nous pouvons nous retrouver ensemble et louer le Seigneur, notre Dieu, l'adorer et l'exalter, comme aussi lorsque cet homme de Dieu, Salomon, pouvait prier pour que lorsque le peuple de Dieu pouvait se tourner dans, vers cette maison et qu'il priait et que cherchait la face de Dieu que les seigneurs puissent entendre et exaucer. Non seulement il pouvait se trouver, certainement cet homme, mais aussi nous, nous avons cette grâce de pouvoir réellement aussi nous rassembler et nous tenir aussi dans sa présence. Et c'est là que le Seigneur, notre Dieu aussi, nous accorde la grâce de pouvoir entendre aussi ses oracles et reconnaître aussi ce que notre Dieu a réellement aussi prévu pour ceux-là qu'il a connus réellement aussi d'avance. Nous sommes heureux de pouvoir réellement nous retrouver et surtout aussi de ce que... Nous avons la grâce de savoir que c'est lui qui nous a appelés et qui nous a fait sortir des différents endroits où nous étions, effectivement. C'est celui qui est aussi présent pour pouvoir nous conduire aussi. Il a dit une chose merveilleuse, parce que lui ne peut pas mentir ni faillir, que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes donc conscients de la présence réelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous nous régissons de ce privilège parce que, il nous a fait à nous cette promesse et comme nous savons qu'effectivement qu il reste fidèle à, à sa parole malgré notre infidélité, nous avons donc cette certitude qu'effectivement que là où nous nous rassemblons même deux ou trois mais en son nom, réellement, que nous prenons conscience de l'importance de ce nom, nous avons donc l'assurance et la certitude qu'il est là. Si vous observez bien dans les Saintes Écritures, nous devons arriver à pouvoir voir aussi là où le Seigneur, notre Dieu, place effectivement l'importance des choses lorsqu'il s'exprime effectivement dans sa parole. Si nous juste regardons simplement, juste nous parcourons, nous allons lire, dans le livre de, de Malachi, je pense que c'est cela Malachi, où euh, le Seigneur, notre Dieu, parle et démontre effectivement quelque chose de tout à fait particulier et qui, qui, qui a une importance effectivement pour le Seigneur, mais dans un contexte tout à fait aussi spécialement particulier aussi. Je pense que juste que nous puissions parcourir cela dans les livres de Malachie, je suppose que c'est cela, juste que je puisse trouver cela. Voilà, c'est juste Malachie chapitre 4, donc 4. Et cela, c'est au verset 1 qui dit, car, vous, vous y êtes, je pense, Malachie, c'est avant donc euh, euh, Matthieu, comme vous le savez, il dit, car, voici donc, le jour vient. Lorsque l'Écriture nous s'exprime ainsi que dans cette manière, ou Dieu l'exprime de cette manière-là, il faut que nous soyons sûrs et certains que ça ne peut pas échouer. Qu'on le veille ou pas, qu'on puisse prendre notre temps à notre aise. Mais le Seigneur, notre Dieu, comme l'apôtre Pierre l'a dit, il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Lui, le temps qu'il a fixé, au temps marqué, la chose doit se passer. Rien. Et puis nous, nous réalisons aussi qu'effectivement, que même les éléments qui sont dans l'espace dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, s'accordent à ce que réellement, que ce que Dieu a déclaré en son temps, que cela puisse s'accomplir. L'espace, le cosmos et même les circonstances, effectivement, vous direz, mes frères, même le cosmos, bien sûr que oui. Qu'est-ce que les mages ont eu à pouvoir dire Nous avons vu quoi Son étoile, c'est dans le cosmos. C'est pour ça que nous sommes venus pour pouvoir l'adorer. Adoré qui sait, mais où est donc le roi des Juifs qui vient donc de naître On pouvait tout faire effectivement pour pouvoir faire en sorte que cela ne puisse pas s'accomplir. Mais Dieu, parce qu'il dit qu'effectivement que nous avons vu son étoile et nous sommes venus effectivement pour pouvoir. Alors il dit, car le jour vient, c'est sûr et certain, c'est merveilleux de voir que le Seigneur veille toujours sur, sur sa parole. Effectivement, il dit, le jour du Seigneur viendra. Ça veut dire comme un voleur dans la nuit. Ça veut dire que ce jour doit venir. Il vient et doit venir. Donc d'une manière ou d'une autre, effectivement. C'est pour ça que nous devons être conscients aussi de la raison pour laquelle nous sommes ce que nous sommes et ce que nous sommes censés pouvoir être, en fait. Nous sommes qui, évidemment, pourquoi nous sommes ce que nous sommes Quelle est la raison de ce que nous sommes, ce que nous sommes Et pourquoi nous sommes ce que nous sommes ça, c'est que Dieu te bénisse. Ça, c'est absolument important pour que toi et moi, nous soyons conscients que nous ne sommes pas ce que les autres sont, mais nous sommes ce que nous sommes censés être. Et c'est important que nous savons que ce que Dieu veut. C'est pour ça que toujours, nous voyons dans les Saintes Écritures que nous, nous, nous, nous, nous, vous connaissez, non Quand on parle que nous savons, nous savons. Vous connaissez cela, non Bon. Alors il dit, car le jour vient. Il est ardent comme une fournaise. Et ça, on ne peut pas y échapper. Hein. C'est la vérité, non Il dit, c'est un jour qui est ardent comme une fournaise. Et vous remarquerez très bien que l'apôtre Pierre, quand il le prend aussi, rentrer dans cette, dans cette dimension, cet espace, effectivement, il dit, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Vous vous souvenez donc, dans 2 Pierre, au chapitre 3, c'est cela effectivement, que... Puisque cela doit être ainsi. Et puis, il ajoute quelque part. Vous connaissez encore la parole qu'il ajoute, effectivement, que devons-nous être par notre Vous connaissez cela, non Attendant et attend ce jour, jour auquel les éléments embrasés, c'est du soir. Vous connaissez cela Alors, il dit ici, dans son c'est Malachi, hein Donc, ardent comme une fournaise, il dit tout le haut temps. Et tous les méchants. Vous comprenez cela? Donc, je voudrais que nous comprenions ces choses qui sont tellement nécessaires pour nous, en fait. Parce que peut-être parfois, on prend les choses de Dieu avec une certaine légèreté, pensant qu'effectivement, que ça va passer comme une lettre à la poste. Non. Dieu veille aussi bien sur la bénédiction et certainement aussi sur la malédiction. Et si vous voulez en avoir la preuve, effectivement, prenons dans Deutéronome chapitre 28. Vous lirez chez vous à la maison. Vous verrez très très bien, frères et sœurs, que ce n'est pas, pas une personne avec laquelle on peut jouer. Il, il veille très bien sur, il a bien dit, je veille sur ma parole. Donc la malédiction qu'il a prononcée, c'est aussi sa parole. Donc il veille, mais c'est la vérité, il veille aussi bien sur la bénédiction qui est aussi sur la malédiction, il veille sur cela. C'est nous qui devons faire très attention. Comme nous l'avons souvent eu à pouvoir l'entendre, on s'habitue pas avec Dieu, on ne devient pas copain avec Dieu. N'oubliez jamais ce que vous entendez. Avec Dieu, c'est toujours Saint, Saint et l'Éternel. Peu importe le nombre de fois qu'on peut venir. Pas des habitudes, mais vraiment une consécration. C'est pour ça que, quand chacun de vous vient, il s'assied à la place où il s'assied, il est venu pour son âme. Pas pour l'âme du voisin, pas pour l'âme de la voisine, mais son âme, son propre âme. Et c'est ce qui est très important. Non. Alors il dit effectivement ici donc tout le hautain et tout le méchant seront comme du chaume. Pourquoi Parce que le jour qui vient. Les embrasse. C'est pour ça que nous voyons combien le Seigneur il est tellement si bon. Dans le livre d'Esaïe, je pense au chapitre 55 que vous connaissez très bien. Il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit quel est méchant Il dit cherchez l'Éternel pendant qu'il. Quel est méchant Abandonne quoi Qu'il retourne à qui C'est écrit comme cela. Dieu veille sur cela. Et puis il dit une parole mais valable pour toi, et pour moi. Notre Dieu, qui ne se lasse pas d'eux. Voilà mon frère. C'est que la volonté de Dieu, et c'est vrai, ce que toi tu ne périsses pas, Amen. Dieu ne t'a pas créé pour l'enfer. L'enfer a été créé pour Satan et ses anges, pas pour toi. C'est pour ça, frère et soeur, c'est toi qui forces ton entrée en enfer. Parce que Dieu n'a pas créé Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé parce qu'il aimait l'homme. Il n'a pas créé l'homme pour... Et on n'a pas dit que qu'il a, a créé l'enfer. Non. Non, non, mais n'était pas créé pour mourir, monsieur, madame. Amen, amen. Dieu a créé l'homme par amour d'abord. Comme nous l'avons entendu, quand il a créé qu'il domine, qu'il domine, il ne va quand même pas détruire celui qui va dominer. Non. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, il a voulu avoir l'homme. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Vous va, laisser, on va parler, Oui, monsieur, oui, madame. On doit connaître les caractères de celui que nous aimons, en fait. Donc Dieu ne peut pas former des plans de malheur pour toi. Jamais. Il n'y a qu'un seul qui est contre toi, c'est Satan et son armée. Mais Dieu est toujours. On nous dit, mais si Dieu est pour nous. Donc Dieu a toujours été pour toi. Nous l'avons entendu, non hein? Tous les jours étaient inscrits. Vous vous souvenez, non Avant même qu'aucun Dieu existât. Donc c'est Dieu-là, les projets que Dieu a toujours formés pour toi et pour moi, ça ne sera jamais des projets de malheur, mais toujours des projets de bonheur. Amen. Alors ne te forge pas la voie du malheur. Amen. Dieu Amen. ne veut pas que tu sois dans la malédiction, non. Nous avons été appelés pour hériter la bénédiction. Amen. Vous connaissez pourquoi non, il dit, dans Ephésiens, il est dit ici pour que toi tu comprennes le malheur. Non, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel est livre Toujours Oui, monsieur C'est qui Dans sa parole. Et c'est lui qui l'a dit. Donc, Ephésiens, regardez bien, que Dieu te bénisse. Ephésiens, ici, nous le dit, cela, nous montrons. C'est que nous, nous sommes, mon frère et ma soeur, c'est que, oh, c'est merveilleux. C'est parce que la Bible dit, j'adore mon livre, ephésiens regardez très bien ici, Ephésiens, je crois au chapitre, chapitre 1, vous le connaissez, évidemment. Il dit ici, hein? il dit ici, ah, ah, il dit, verset 1, il dit, il dit, Paul a peau de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles à Jésus-Christ. C'est ce que je crois que nous sommes, nous. Vous comprenez Amen. cela Fidèle en Jésus-Christ Nous n'avons pas d'autre Dieu Que lui, n'est-ce pas Nous n'adorons pas un homme, nous ne servons pas un homme Nous ne suivons pas un homme Avant nous suivions des hommes Mais il nous a accordé la grâce Pour que nous réalisions que l'homme est faillible Tout homme est faillible, menteur, Mais lui le seul Alors il nous a arraché des hommes Maintenant que nous puissions le suivre, lui, amen. ça nous le savons. Non, nous ne saurions nous taire. Vous comprenez bon, ben, cela? Il faut qu'on leur dise amen. qui est notre amen. chef et maître. C'est le roi des rois pourtant fait mais ça sa sans crainte ni doute. Soldat de la croix ou oh, frère, ce sont des cantines. Vous devez connaître aussi, bien sûr. Nous n'avons qu'un seul maître.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 Dans le lien, il t'a dit, dit béni toi, tu es peu être béni. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, il dit, mais je bénirai ceux qui te béniront. Oui. Ah, si je veux être béni, laisse-moi bénir Abraham. Amen. Vous savez que la promesse s'applique aussi à toi. Amen. Bien Amen. sûr, Amen. mon frère. Vous direz, mais frère, c'est pas possible. Mais comment est-ce que Dieu a pu agir avec Abraham Abraham est dans son pays un païen, non mais Dieu l'a appelé à quitter son père et sa mère. N'a-t-il pas fait la même chose avec toi Nous sommes la postérité de qui C'est vrai. Toutes les promesses ont été faites à qui À Abraham et à qui À ça. Et nous, nous sommes qui Alléluia. Bien sûr. Il a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Bien sûr. <rire> oui, nous, nous sommes un peuple qui appartient au Seigneur, notre Dieu. Nous, vous savez, quand Dieu nous donne quelque chose, nous l'acceptons. Si tu ne le reçois pas, ce n'est pas le problème de Dieu. Ah oui, c'est ce qui est nous, nous devons savoir quelle relation... Voyez-vous, frères et sœurs, c'est que le Seigneur nous amène à ce que nous puissions réaliser notre place notre positionnement dans les choses qui concernent Dieu, il faut que vous compreniez ce que ça veut dire, ce qui concerne Dieu, en fait, quand on parle de ce qui concerne Dieu, c'est le programme de Dieu, et que toi, frère et toi, ça, tu puisses réaliser que moi ici, je ne suis pas extérieur à ce qui est là-dedans, je suis. Vous, vous, le croyez? Amen. Je vais vous le prouver parce que <rire> la Bible dit que il va se présenter à lui-même une épouse, n'est-ce pas? Bien sûr. Et cette épouse est où? Mais dans la Sainte Écriture. Amen. Donc l'épouse est la Parole. Donc il est là dedans. Amen. Donc il est parlé de l'épouse dedans. Mais si toi tu veux partir de l'épouse, ce que tu es dans les Saintes Écritures. Amen. Je ne sais pas si vous avez saisi. Donc si toi ici, parce que et ça. Si toi ici, tu fais partie de ce que tu es dans la Bible puisque Christ est dans la Bible, il a ce qu'il était dans la Bible, il ne pouvait jamais échouer. C'est pour ça mais frère, dis-le, non pas ce que moi je veux. Psaume 40, vous savez, non? Dans le rouleau du livre. C'est ça le rouleau du livre. Dans le rouleau du livre, il est écrit de moi, c'est impossible que je choue. Donc, dans le rouleau de livre, il est parlé de l'épouse. Alléluia. Donc, si toi, tu es dans l'épouse, ce que l'épouse doit faire pendant cet âge, tu le feras. Alléluia. Sans fabriquer, mais parce que tu es la lettre qui est en marche, mon frère, que Dieu accomplit. Alléluia. Donc, Dieu, voilà pourquoi il nous est nécessaire de revenir... Toujours à la parole. Amen. Parce que c'est la nature de ceux-là que Dieu a connus d'avance. La Bible dit que ceux que Dieu a connus d'avance, ils a aussi prédestinés. Prédestinés à être qui à être, personnellement, ce qu'ils sont. Non. non, à être semblables. Ah, nous, nous comprenons, n'est-ce pas à être semblable à l'image de son fils. Est-ce que vous saisissez Est-ce que vous comprenez <rire> Nous sommes appelés à être semblables à l'image de son fils. Vous comprenez cela C'est écrit hein? dans les Saintes Écritures. Et la Bible nous dit plus loin dans Jean. Jean, je pense, il dit Mais tel il est, c'est tel que nous sommes appelés à pouvoir être, non et, et, et, et puisque nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du Céleste. Or le céleste c'est qui C'est le Seigneur de la gloire. C'est écrit. 1 Corinthiens nest pas vrai Alors quand nous voyons comme le comme Dieu l'avait dit, donc faisons nous l'homme à notre image. C'est sûr et certain que nous devons porter l'image du Fils. Mais sinon, nous. Vous comprenez Maintenant, que nous dit donc tient au chapitre 1, verset 15. à rapport avec le Fils. On nous dit, le Fils, il est l'image de qui? Du Dieu invisible. Donc le Fils, vous... montre-nous le Père. Est-ce que vous comprenez cela? Seulement, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il y a tellement si longtemps que je suis avec vous, Philippe. Tu ne m'as pas connu. C'est lui qui m'a vu, moi. Gloire à Dieu. Amen. Il a vu qui Amen. Le Père. Amen. Non, ne cherchez pas le Père. Il dit, mais si tu me vois, moi, ce que tu as vu, le Père. Amen. Tu peux monter en haut, chercher le Père, en bas chercher le Père. Mais il est là. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. Et puis il dit, l'empreinte même de sa personne, l'image du Dieu invisible. Et nous nous sommes appelés à être façonnés à son image. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi mon frère C'est pour ça qu'il il va se présenter à lui-même. Donc il y a ses miroirs, il se voit lui-même. Oui, monsieur. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de Jonas, des de, de Christian ou des Marie. Non, non, non, non, non, non. Il s'agit de l'unité de Jésus. Le grand problème, c'est qu'on ne comprend pas, mon frère et ma soeur. On ne doit pas combattre contre un frère et contre une soeur. Non, c'est ta propre nature qui est projetée. C'est pour ça, il dit, aimez-vous ardemment. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un étranger. Allez. Toi et lui, vous êtes un. Allez. Allez. Allez. Oui, messieurs, la nature extérieure s'envolera. Oui. Mais c'est ce qui a à l'intérieur. Qu'est-ce qui est à l'intérieur Christ en vous. Alléluia! Alléluia! L'espérance et la gloire! Pas, pas, pas Jonas, non! Pas Christian, non! Pas Marie, non! Mais Christ en gloire à Dieu! Alléluia! C'est pourquoi l'apôtre Paul dit Je souffre les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est pour ça qu'on doit mourir. Il faut qu'on meure en nous-mêmes, mon frère et ma soeur. Autrement, on la guerre, effectivement, mais quand nous mourrons, c'est la nouvelle nature, en fait. Christ s'est formé en nous. Alors, nous pensons... <rire> Dites-vous dites frère, ce n'est pas possible. C'est possible. Et c'est vrai. Les jours de la Pentecôte, nous, on ne lui a pas dit, va prendre les pantalons pour me donner, ni moi, pas le chou pour les donner. Non, nous avons la même pensée. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. c'est 100% vrai. Amen. Qui a connu la pensée, du Seigneur, pour la suivre mais nous, nous avons la pensée de, bien sûr, pas moi seul, tous ceux qui sont en, bien sûr, bien sûr, monsieur, bien sûr, parce qu'il s'agit d'un seul corps. Oui, mon frère, c'est tellement, oui, il s'agit d'un seul corps. C'est pour ça, dans ce corps, c'est lui qui divise. Vous avez remarqué, effectivement, que c'est ça qui est très important. Il y a une différence entre la division et la séparation. Parce que beaucoup de gens confondent, effectivement, ils apportent la division dans les églises, ils disent, oh, c'est la séparation. Mais non, monsieur. Et puis, qui apporte la séparation C'est pas toi, c'est pas moi. C'est Dieu qui sépare. Comment toi, tu vas apporter la séparation Je suis apporté la séparation. Comment tu vas apporter la séparation c'est Dieu qui sépare. Qu'est-ce qui sépare Mais c'est la parole de Dieu. Le Seigneur n'est pas venu dire. Vous les 70, allez-vous-en, allez-vous-en. Alléluia. Non. Non, non, non, non, non, non, non, Il n'a pas dit. Allez-vous-en, puis il même dit, il dit aussi, toi, toi Judas, va-t'en, je te chasse de l'Assemblée. Jamais. Est-ce que vous suivez, ma soeur Vous suivez <Erik> Amen. <saliva> C'est pour ça qu'il y a cet moment, cette église, je n'en peux plus. Je crois que ça commence, ça commence à aller plus loin. C'est normal. Vous commencez à trouver des raisons, et ceci et cela, c'est normal, parce que la flamme commence à travailler. Ne fabriquez jamais un zèle, parce que vous allez vous étouffer. Parce que le zèle véritable existe. Et ce que Dieu veut de chacun de nous, ce que nous puissions avoir le véritable. Pourquoi Parce que nous sommes dans le véritable. Amen. Non, frère, ma soeur, tu ne peux pas fabriquer quelque chose. C'est comme euh, euh, la, le mouton ou la brebis ne, ne, ne, ne, ne fabrique pas une produit. Elle produit même la laine elle-même. Elle dit Je vais vivre, avoir de la laine sur moi. Il faut la laine pousser. Vous avez trouvé les, les brebis Qui pousse Je ne vois rien. Pousse, pousse, pousse. Non. Elle broute son herbe et la laine pousse tout seul. Toi, mange la parole de Dieu Alléluia, la nature des kids va se faire voir, bien sûr, monsieur, c'est là la chose que le Seigneur attend de toi et attend de moi. Toutes choses sont possibles à celui qui croit, tu crois, n'est-ce pas, tu crois, n'est-ce pas, je crois, alors toutes choses sont possibles. Seigneur, je sens que les ailes diminuent, mais tu as dit qu'il faut que je sois zélé, alors anime encore les ailes. « Oh oui, monsieur, oui, madame, on te verra ici, il ne peut pas s'assurer. »« Mais qu'est-ce qui se passe, ma soeur dit. je comprends rien. »« <rire> Ah oui, je ne sais pas si pour t'arrêter dit, pourquoi, mais je ne sais pas, mais quelque chose me pousse. »« Mais tu as prié pour les ailes. » Toutes choses sont possibles. Ce ne sont pas des histoires que vous entendez, frères et sœurs. Parce que si le monde existe, ce n'était pas par une histoire, mais c'est par la parole. Et c'est la parole qui transforme l'homme. Et c'est tellement parole, effectivement, qui fait de toi. C'est vrai, si tu es faux, tu es hypocrite, mais tu peut te changer. Il est capable parce qu'il nous a prédestinés. Voilà pourquoi nous comprenons la prédestination. Il nous a prédestinés à ce que.. Hein? Oui, c'est que nous puissions arriver à atteindre effectivement ceci sur le chemin. Vous direz, mes frères, frères, oui, mais c'est pour ça que sur le chemin, il a placé quelque chose de très important. Pour que nous puissions avoir toutes ces choses-là lever chez nous, c'est pas moi qui peux le faire, c'est Dieu qui peut le faire. Alors qu'est-ce que la Bible dit C'est le Seigneur qui l'a dit, non. Sanctifie-les pas. Ah ah, et ta parole est. Voilà pourquoi il faut qu'on prêche la pure parole de Dieu. Quand vous l'aimez, quand vous le recevez, elle est dure pour vous, mais vous y accrochez, c'est un travail que Dieu fait. Il enlève la fausse nature qui n'est pas la vôtre, parce que s'est accroché à vous, et ce n'est pas votre place. Il fait que vous soyez vrai. Vous sentez quand on est vrai, on respire bien. Parce que c'est ça votre nature. Oui, oui, oui, oui, oui. quand on est faux, on a des palpitations. Mais quand on est vrai, on est en paix, on dort bien, on est tranquille, on s'élève, on ne cherche pas de problèmes auprès des gens. On ne pense que du bien et Dieu nous soutient. Et c'est cela que Dieu veut que nous puissions donc réaliser qu'avec nous, il a un travail. Et comme il a posé sa main sur toi, ne pense jamais que Dieu va t'abandonner. Dieu ne peut pas t'abandonner. Ça, c'est quelque chose que vous devez bien savoir. Dieu est avec toi si toi, tu es avec lui. Il ne t'a pas abandonné. Il a fait la promesse à qui ça À ah, Josué. Il a dit quoi Je ne t'abandonnerai, ni ne délestré. Vous direz, ah, Seigneur, c'était pas seulement à Josué. Non, quand Pierre prend ça, il dit, mais c'est à nous. Amen. Dans Pierre, oui, c'est écrit. Il dit, le Seigneur nous a dit que je ne t'abandonnerai point. Nous savons que c'est avec raison qu'on qu peut dire que je ne manquerai de rien. Parce que le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai point. Amen. Mais c'est toi-même qui peux abandonner. Le Seigneur, les programmes, les géographies qui montent dans la tête. Hein, et puis on devient tout à fait spécial. Alors là, à ce moment-là, le Seigneur nous quitte. Parce que si tu l'abandonnes aussi, toi aussi, il te... N'oubliez jamais une chose qui est très importante. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Quand tu es un fils de Dieu, il y a quelque chose que Dieu aussi frappe, enfin, place au-dedans de toi. Vous savez ce qui est important aussi pour un fils de Dieu? C'est vrai, vous avez la foi et tout ça. Vous savez ce qui est aussi important aux yeux de Dieu? L'humilité. L'orgueil ne fait pas partie de la vie d'un fils de Dieu. N'oubliez jamais. L'orgueil, c'est la chose que Satan tient vraiment comme force. Tant, bien sûr, je voulais l'ai toujours dit ici, lui-même, il n'est pas devenu ce démon aussi, puis cet ange déchu parce qu'il a commis adultère ou parce qu'il a volé. Non, non, non, non. L'orgueil lui est monté dans son cœur. Bien sûr, et c'est la chose qu'on néglige, en fait, effectivement. On voit simplement l'adultère, les elle et cela. Mais en fait, l'orgueil que toi, tu as, c'est cet orgueil-là qui va t'amener loin de Dieu. Parce que c'est l'instrument par lequel Satan tient les gens d'une certaine manière. Donc, l'humilité précède donc. Et l'orgueil précède... La chute. Lisez bien les Écritures. Ce n'est pas une chanson, mais c'est pour que toi et moi nous fassions attention. Quand à cet moment, on commence à sentir Oh, moi je deviens quelqu'un de très important. Là, il faut se dire que quelque part, quelque chose s'est glissé. Alors, quand tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, tu ressens ça, tu tombes toi-même à genoux. Seigneur, allève Seigneur, à oui, ça, c'est 100% vrai parce que ça vous étouffe. Seigneur, enlève. Seigneur, pardon. Seigneur, je n'en veux pas. Délivre-moi. Oui, jusqu'à ce que l'orgueil s'en aille, tu te sens bien. C'est 100% vrai. L'orgueil ne fait pas partie d'un véritable fils de Dieu, ni une fille de Dieu. Non, monsieur. Ça peut venir frapper à ta porte. Mais quand ça vient frapper à ta porte, ton père te dit réveille-toi. Amen. Parce que Satan il est très rusé, il va venir Tu vois maintenant toi, tu sais dire Parce que c'est toujours le moi qu'on peut susciter en soi Toi tu vois maintenant Ah tu es devenu, tu es devenu N'écoutez jamais cette voix là Tu dis Seigneur je ne suis qu'un ramassis Amen. Qui suis-je moi même si Aujourd'hui peut dire je ne suis rien Et d'où tu m'as ramassé C'est pas ta grâce je peux tenir aujourd'hui. Sans toi je ne suis rien Parce que les jours où le Seigneur t'abandonnera mon frère Tu deviens vide Le diable, il est rusé, il est malin. Il veut t'amener à cette chose-là pour te pousser à pouvoir. À quoi Parce qu'aussi longtemps que Dieu travaille avec toi, tu vois bien les choses. Mm -hmm. Ce qu'il cherche, c'est pouvoir t'aveugler, en fait. Pour maintenant, tu deviens son instrument, l'orgueil. Vous connaissez donc euh, les problèmes de la Odyssey Bon, nous allons retourner vite ici pour les. Vous connaissez les problèmes de la Il dit Mais je suis riche ah, je n'ai besoin absolument de rien. Parce que j'ai pensé tout. C'est ça là, Quand Qu'on donne conseil à un frère ou à une soeur, il va sortir, il va vous trouver des listes dans la brochure. C'est bien, il n'y a pas de problème. Il va trouver son... Gré parce que chacun est, venu, est devenu prédicateur de lui-même. Pasteur de soi-même, prophète de soi-même, apôtre de soi-même, docteur de soi-même. Oh, surtout dans l'âge de la où nous sommes, la connaissance a. Bien sûr, ils vous regardent, ils ont déjà leur prédication, leur interprétation. Pendant que tu prêches comme ça, dit ça, je connais qu'il va dire ça. Bon, de toute façon, bon, c'est comme ça. Ils n'avancent jamais. Ils sont do... Mais leur docteur en question les amènent loin des dieux. C'est ça le grand problème. C'est ça que nous devons comprendre, effectivement, que nous avons un adversaire. Son objectif à lui, c'est de pouvoir te déconnecter. Ah, oui, des choses que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir faire. Oh, Dieu est vraiment simple. Toujours, on le trouve dans les choses les plus simples que tu, tu regardes, et tu méprises, tu dis, mais c'est pas possible que Dieu soit là, Dieu il est ici avec tout. Quand ils sont à un million ensemble, effectivement, ah, ça on sait que Dieu est là-dedans. Mais ce n'est pas la place de Dieu là-bas. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit, moi je suis avec celui qui a un cœur brisé et compris. Et pas évident de pouvoir bien comprendre Dieu. Ce, Puis il nous dit que. Là où il y a un million, deux ou trois, les dieux du ciel peuvent descendre. Donc nous, nous devons nous, être très prudents. Alors nous continuons rapidement. Dans la manière dont nous devons concevoir les choses avec notre Seigneur, pour que nous soyons prudents. C'est pour ça, frères et sœurs, nous l'avons entendu qu'il s'agit de ton âme à toi. Ne t'occupe pas du voisin, ni de la voisine. Qui, qui les voisins ont à venir faire ce qu'ils pensent, effectivement, même s'ils ne viennent pas à l'Assemblée, ce n'est pas votre problème. Mon problème, Seigneur, vous savez, frères et sœurs, je crois que nous l'avons peut-être entendu au, au début aussi, quand nous sommes revenus ici, même pendant que nous étions dans cette période de confinement. Nous avons eu beaucoup de gens qui ont eu beaucoup la foi. Beaucoup étaient tellement hauts, même dans les rues, même partout, sur les fenêtres. Je vous l'ai dit quoi Je vous l'ai dit cette fois ici, vous allez voir que ça va. C'est tuolé, Mais c'est vrai, écoutez bien. Mais quand on a déconfiné, on n'en a plus vu combien. On a donné attendez, attendez, les gens disaient, par le confinement, oh, Dieu revient, alléluia, Dieu devient. Ah, il faut comprendre beaucoup, il faut comprendre. Et puis, mais quand le déconfinement a eu lieu, ses ailes en question, il est où Vous voyez Mais regardez comment les diables sont tellement surisés Les diables sont tellement surisés que pendant le confinement, les gens étaient habitués à pouvoir s'asseoir devant l'écran, de vous avez ça pris du temps, hein Eh bien, l'esprit est rentré. Et vous, frères, vous sœurs, qui avez l'église juste à côté de vous et qui restez à la maison, Dieu ne peut pas vous bénir. Amen. Non, ce pas possible, frère. Non, vous pouvez tourner le Seigneur. Je suis les prédications à la, à la télévision, je sais pas moi, à l'écran. Si Vous êtes, a, vous savez, Dieu, il sait comprendre les gens. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, Il sait comprendre les gens. Que tu sois loin, vous savez, les gens qui sont loin soupirent après être ici. Je crois que nous avons besoin que Dieu te bénisse, monsieur. Je crois que nous avons besoin de voir comprendre une chose qui est très importante. Regardez une chose. Il y en a de ceux qui quittent même la France. Vous connaissez la sœur Esther vous la connaissez, non Qui donc la France. Vous connaissez maintenant notre frère Marcelin. Il est là avec sa famille. Ils ont quitté la France. Il dit mais vous savez pourquoi Frère Masséna? Il, il dit quand il a la série de la pluie, la première d'arrière saison. Il dit il, il, quand il suivait à la maison, ça veut pas te dire mais Pasteur, je peux pas rester ici chez moi à la maison. Il faut que je vienne dans l'action pour être là, voir les tableaux et entendre effectivement. C'est ça le problème. Mais toi tu es juste à côté ici. Depuis qu'il y a des confinements eu lieu, tu es devant l'écran. Alléluia, gloire à Dieu, je suis Dieu. Mais en fait, tu Dieu n'est pas avec toi. Non, vous vous trompez, frère, si vous faites des formules, oui, je suis à l'église. Non, Dieu est un Dieu qui est sage. Il sait qui est qui et quel est le cœur qui la pensé. Il connaît que si la personne va empêcher, elle va m'empêcher. Mais toi, non, tu es là juste à côté. Tu dis, je suis devant l'écran, je, je suis à l'église. Non, tu n'es pas à l'église. Tu es chez toi à la maison. Si tu es à l'étranger, on comprendrait, Dieu comprendrait, c'est sûr et certain. Oui, bon que quelqu'un ne pense pas que moi je ne pourrais pas penser à ça. Mais je pense que le Seigneur veut que nous comprenions. Parfois nous exagérons. Oui. Puis, ici à côté pour venir effectivement, non, je suis fatigué, j'ai un peu de douleur au niveau de la jambe. Et puis à ce moment-là, je peux suivre à, à, à l'écran. Mais Dieu, mais, mais vous avez fait... quand il y a une raison bien profonde, Dieu comprend. Parce que moi, je ne sais pas qu'on est ton cœur à toi. Mais quand c'est profond, alors là, Dieu sait. Mais quand c'est vraiment pas eu des raisons valables, voilà. tu restes à la maison pour simplement. dire, Bon, ben, je suis habitué parce que le diable a voulu. Parce que vous savez quoi Pourquoi nous avons eu à pouvoir avoir le 12 juillet les, les thèmes là euh, Communion fraternité. Oui, oui, que Dieu te bénisse docteur. Parce que docteur a trouvé une belle image là. Nous avons mis un bon pain là-dessus. <rire> quand je voyais ce pain, je voulais avoir les douze directement Rien voir le pain qu'il était là Comment le docteur l'avait bien mis N'est-ce pas vrai bon, Pour moi, hein, je dis ça je dis, hein, Donc on lui vivement les douze Et quand on est arrivé les douze, on était béni Pourquoi Parce que Vous ne si vous, vous rendez pas compte Mais en fait, ce que le diable cherche C'est qu'il n'y ait pas de communion Or la Bible nous dit Il persévérait dans la communion fraternelle. Mais c'est important. Donc, vous savez, notre force est là. Quand nous nous retrouvons, c'est ça qui fait peur à Satan. Mais Vous, vous oubliez ce que le Seigneur a dit. Qu'il soit. C'est ce que Dieu, Mais le diable veut, qu'il soit divisé. Je vais rester chez moi. Frère, ma soeur m'a manqué. Mon frère m'a manqué. Mais comment est-ce possible que... En plus, on entend que On va se retrouver. Et puis, je reste chez moi devant l'écran. Frère, alors a dit, quelle foi tu as Je ne sais pas si on peut t'appeler mon frère ou ma soeur. On nous a déconfinés, Dieu soit béni. Parce que, oh, j'ai dit, Seigneur, merci qu'on a eu les douze, parce qu'on entend les murmures, ça peut, ça peut, ça peut dire que ça ne se fait pas. Est-ce que vous comprenez Et remarquez, frère, on nous avait dit 200, maintenant on dit non, on vous réduit. J'ai dit, Seigneur, merci que pendant le, pendant le 12 juillet, on était 200. Amen. Est-ce que vous me comprenez Amen. Gloire à Dieu. Donc toi tu es toujours là en disant, mais tu ne, tu ne viendras jamais. Le Seigneur va venir nous chercher, toi tu es toujours à l'écran. Un jour, tu vas trouver le bouton, on dit, oui, il faut être <rire> oui, frère Christian. Oh oui, Frère Daouda, ne répond pas. Oh, connexion, connexion Frère Emmanuel, frère Zachary oh, C'est pas possible Les ventes commencent à tourner La tête commence à bouillonner Certaines Peut-être c'est celle à la maison Certaines, hey, elles elle ne répondent pas, pas de Tu deviens juste ouais. <rire> Tous les numéros abonnés absent Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Et puis je, dis, je cours vite à ce moment-là Où c'est à l'assemblée. Ah. Tu viens à l'assemblée, il faut les fermer. Le code ne connaît pas. Alors là, on doit transpirer. Et eh oui, c'est ça le problème. La communion fraternelle. Frères et sœurs, même quand je ne suis pas bien, quand je vois ma sœur heureuse. J'ai le fait de le voir d'être à l'Assemblée quand on voit notre soeur ici sauter, danser et louer Dieu. C'est la vérité. Ça fait chaud au que... cœur. Et on voit que quand même, Dieu est tremble. Mais c'est la vérité. Parce que quand quelqu'un est dans la joie, ça nous réjouit aussi du gloire à Dieu. C'est un bonheur de voir les enfants de Dieu louer Dieu, danser, glorifier Dieu. Pas de marbre, bien sûr, pas de marbre, bien sûr. Mais ceux qui louent Dieu de tout. Frère, frères et sœurs, quand l'Esprit de Dieu est à moi, j'ai loué, j'ai dansé, je saute comme David. Nous avons affaire à un grand Dieu, il y a un grand roi, nous aimons, nous voulons servir. Parce que frère, vous ne réalisez pas les mesures qui sont en train de pouvoir prendre. Vous n'avez même pas fait attention. Notre adversaire est tellement rusé que quand vous regardez, vous ne réalisez pas bien, vous ne voyez rien du tout. Je vous ai posé la question l'autre fois, il mais... Avant, on voyageait, même avec des canifs, des couteaux, ceci, dans les avions. Pas de problème, on n'a pas dit tout ce que vous voulez, effectivement, dans nos valises. Mais pourquoi maintenant, c'est passé simplement ce moment-là, ce qui s'est passé le 11 septembre Depuis le 11 septembre, vous avez vu comment la vie des gens a changé Donc, mais juste sont devenues tellement strict dans l'aviation. Vous comprenez et vous ne réalisez même pas, vous ne réalisez pas vous ne réalisez très bien, je vous l'avais dit ici, ici, vous dit, mais regardez bien, comment est-ce que... Parce que quand il s'agira de la marque de la bête, la Bible l'a dit, non Personne ne pourra ni acheter, ni vendre avant de pouvoir faire quoi que ce soit, vous devez donc avoir une autorisation. Vous vous souvenez Vous êtes quand même vivant ici, non Vous vous souvenez, C'est écrit dans la Bible Vous vous souvenez Personne ne pourrait ni acheter, ni vendre, et tout ça. Les gens disent, on oh, commence à faire, à faire, possiblement, non, ben... Mais des bruits que, le 11 septembre il a eu lieu. Vous avez pas vu les médias qui se sont suivis dans Non, pas dans l'aviation aussi, effectivement. Et puis, à cet moment, ce moment, qu'est-ce qui s'est passé encore? Il faut toujours bien regarder les événements. Et puis, il y a eu cette crise financière. Vous avez oublié. La crise financière a pondu quelque chose d'autre. Avant, je pouvais me promener avec ma valise de 1 million ici, de, dans la rue. Et puis j'arrive à la banque, je dépose, je dis, mettez ça sur mon compte, je n'avais pas de problème. Ah <rire> oui, vous n'avez pas remarqué Parce que c'est mon million, c'est mes deux millions, je me promène avec, je vais où je vais, quand je vais déposer sur mon compte bancaire, tu n'as pas à me poser des questions, tu me déposes. Mais aujourd'hui, et aujourd'hui, promenez-vous avec un peu d'argent. Et puis, quand on voit un peu plus, allez déposer sur votre compte en banque, on va vous poser la bonne. La machine bloque. Oui. Tu as fait une fois, deux fois, j'ai dit non, trois fois, non. Et pourquoi Message, allez voir la banque. Ah oui. On va dire, bon, vous venez déposer combien eh, 100 000, 100 000. Bon, c'est le mien, c'est mon 100 000. Eh, par mesure décret ministérielle, on nous a obligés de vous demander l'origine de votre cent mille. Mais moi, je l'avais toujours mis sous mon matelas depuis des années. Je n'avais pas confiance à la banque. Maintenant, il faut prouver que j'ai mis sous le matelas. Pardonnez-moi. Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on vous contrôle maintenant. Ah oui. Parce que quand on vous sert à côté financier, on sait que la personne est maintenue. On vous contrôle les mouvements aller, les mouvements retour, d'où ça vient, où ça va, qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qu'il a, ainsi de suite. Nous l'avons parlé avec vous ici, non À l'époque, dans les années où nous étions, dans les années 80, 90, 90, effectivement, nous faisions nos déclarations d'impôts. Pour ceux qui se font les déclarations d'impôts. Faisons des déclarations d'impôts calculés, comme notre expert qui est là. Mais aujourd'hui, vous recevez simplement directement des services des impôts, ta feuille déjà remplie, avec tout, même les petits montants. Oh, Comment ils ont su cela Ah ben oui Et tout ça, vous avez eu ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, On a tout rassemblé. Et puis tu ne peux pas nier, parce que c'est sur le papier. Et tu te souviens bien des 500 euros, des 200 euros. Là-dedans, ils ont tout. Donc, va, bref, pour dire effectivement que chaque événement qui se déroule, ou bien faire attention, ça produit quelque chose dans le programme. Ne soyez jamais comme des gens qui avancent comme ça. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être réveillés et n'est pas rentrer dans le, dans le somme de l effectivement, comme tout va comme ça. On serait, non, non, non, nous on doit être prudents. En fait, ce sont des choses dont Seigneur, voici où nous en sommes. On doit être prudent, voire que maintenant les choses ne sont plus comme ça. Pardon, ouf, les temps passés. Nous très prudents avec ceci. Nous disons dans le livre de, de, de Malachi, qu'on le disait, regardez très bien ici, parce que nous l'avons dit, en disant qu'effectivement, que nous voulons voir ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Regardez très bien. Là, il dit une chose ici. Là, voilà, au chapitre 4 9. Donc, nous l'avons lu, verset 1, il disait ceci. Quand donc, tous les hauteurs, tous les méchants seront donc comme du chaume, et puis il dit, le jour qui vient. Les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni même rameaux. Mais voilà le verset 12, il dit une chose. Il dit Mais pour vous qui craignez mon nom, il s'agissait du nom en fait. Pour vous qui craignez mon nom. Mais ça veut dire quoi de craindre le nom parce que pour craindre les noms, il faut d'abord qu'on puisse le connaître. Parce que là, il est simplement écrit un nom. Un nom, ça veut dire quoi un nom C'est simplement une appellation. Mais derrière ce nom ici, il y a bien un nom. Donc, nommer un nom nommé. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire bon, Quand je parle de nom, ça veut dire quoi Ça veut dire une appellation. Cette appellation est nommée. Est-ce que vous comprenez On vous pose la question, quel est votre nom Vous pas parfait, mon nom est non. Est-ce que vous comprenez vous, vous appelez comment Donc Quel est votre nom Mon nom est nom. C est, c est, c est, mon nom n'est pas nom avec N-O-N, -N, mais N-O-M. Vous comprenez Tu réponds, mon nom c'est non. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un comme ça On te demande quel est ton nom Tu vas dire, que oui, mon nom est non. Tu vas dire quoi tu vas dire quoi? Mais tu dois dire, monsieur, quel est ton nom? Ah! Donc il est nommé Jonas. Donc il s'appelle bien Jonas. Donc au nom-nom est attaché une appellation. Parce que Dieu, je connais son nom, je connais son nom, mais tu crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Mais Père et Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms! est que vous est ici Parce que tu vas pas craindre le père, fils. D'abord, est-ce que tu connais le père Tu connais le fils, tu connais cet esprit. Parce ben, que c'est ça le problème aussi. C'est ça le problème. Parce que, il dit, mais il dit, mais, il dit, mais, mais pour vous qui, qui ayez mon nom, il faut que vous connaissiez quand même le nom, le nom en question. <rire> oui, c'est vrai. Vous savez que. Frère et soeur, vous savez. Et je ne vais pas rester longtemps, on va s'arrêter. Je veux que vous prêtiez attention à ceci. Vous savez que dans les églises dénominationnelles, ils connaissent aussi le nom de Jésus. Vous le savez, non Et partout, même tous ceux qui chantent aussi, ils chantent le nom de Jésus. Mais je vous pose la question que je voulais poser une fois quelle est la différence entre vous ici avec le même nom de Jésus par rapport aux dénominations qui utilisent effectivement le même nom autrement je vais dire que représente Jésus pour vous et qui est Jésus pour vous par rapport Jésus dont on parle aussi dans les dénominations, et dont on chante aussi, parce que c'est quand même le même nom. Est-ce que vous comprenez Alors, quel est l'impact de ces noms Pour vous qui doivent faire la différence entre vous et les dénominations, et pourquoi il y a une différence entre vous Est-ce qu'il est qu y a t il une différence entre vous et les dénominations il y en a-t-il Je pose la question. Est-ce qu'il ne faut pas dire oui ou amen pour pouvoir dire sans comprendre effectivement Est-ce que pour vous, quand on parle de Jésus dans les dénominations et parmi vous, il y a vraiment une différence amen. Je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont ici qui, en principe, ne voient pas la différence Vous avez remarqué, dit, mais pour vous qui craignez mon nom. Je parlais hier avec un frère qui va venir, que Dieu le bénisse. Il a été conduit par les seigneurs à pouvoir venir ici parce qu'il veut être baptisé ici hier. Alors, je parlais avec lui jusque vers 23h, je pense. Elle m'a dit, oui, j'avais été là, c'est tel endroit, tel endroit. il m'a dit, bon, je me suis connecté chez vous, j'ai écouté la parole. Là, j'ai vraiment senti que Dieu va vraiment, c'est là que je veux. Et puis quand j'ai écouté aussi les chants et les cantés comme chez vous là-bas, alors là, j'ai dit vraiment, voici l'endroit que Dieu veut que j'y aille alors, il me dit, j'avais été aussi chez les, chez les témoins de Jéhovah et tout ça. Et puis, il dit, j'ai aussi eu à pouvoir lire effectivement la Bible de Jéhovah. dit, et puis bon, on a parlé de Ils ont, ils ont parlé du nom, je pense Il dit, dit j'aime ai, le nom de Jéhovah. Parce qu'il me dit que dans le Nouveau Testament, il est parlé de Jésus. J'ai dit, en hébreu, ça veut dire Joshua, j'ai écouté Et puis, il dit, j'aime le nom. Parce que quand je lis par exemple Jéhovah, j'ai dit, Jéhovah, j'aime le nom de Jéhovah. Dans les Saintes Écritures. Évidemment, c'est vrai que dans les scènes Écritures, il est parlé des Donc, Et comme aujourd'hui aussi, on a aussi des témoins de Jéhovah. Je vais vous ramener à quelque chose, mon frères, on ne voit pas tellement très bien. Je vais vous ramène à quelque chose dans Matthieu au chapitre 7, je pense. Et elle dit, plusieurs viendront à ce jour-là et me diront, nous diront, n'avons-nous pas chassé des démons est-ce que vous entendez bien C'est écrit dans la Bible. En ton nom. N'avons-nous pas fait ceci, en ton nom. N'avons-nous pas prophétisé. Qu'est-ce qu'il dit Je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi. Vous connaissez ce l'écriture, non mais Ici, il nous dit, mais, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Est-ce que vous comprenez Donc, il ne peut pas dire que je ne, je ne vous connais pas, quand même. Pour vous qui craignez mon nom, vous le connaissez, vous le craignez en fait. Amen. Il dit pour vous, s'élèvera le soleil à gîner, effectivement, et puis il continuera de Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le vent d'une table et vous foulerez les méchants. Car ils seront comme de la cendre, effectivement, ainsi de suite. Parce que vous suivez Amen. Donc, il faut que quelque part il y ait une grande différence, malgré que c'est un nom que tout le monde prononce, effectivement. Mais pour ceux-ci, il y avait une différence. Parce que la différence, était que la crainte était attachée à ce nom en question. Parce que dans Esaïe, chapitre 28, il dit ceci. "Mais quand ce peuple s'approche de moi et... La crainte qu'il a de moi, c'est une crainte des traditions humaines. Son cœur est éloigné de moi. Mais là, il parle que vous qui craignez. Il y a une différence, effectivement, non seulement citer, citer, citer, citer mais il sait effectivement le poids que rêvait, le potence que rêvait, c'est nous-là. <rire> mon frère et ma soeur, nous allons prier, vous allez rentrer chez vous à la maison. Mais je voudrais que vous compreniez, quand vous chantez Jésus, que ça veut dire quoi pour vous Même nous en parlons ici, ça peut devenir pour vous comme une habitude en fait d'une certaine manière. Vous savez, il y a un cantique qui dit Parlez-moi de Jésus, ce sauveur merveilleux, l'anitum désiré, de mon âme atterée. Sans ces divins aussi oh je ne veux plus que le de Oh oui, non si beau, si main, non si merveilleux, son éclat remplit le cieux que Dieu te bénisse mon frère et ma sœur. Mon frère et ma sœur. Je sais pas si toi tu comprends son importance. Parce que parler de Jésus tous les jours, je ne me fatiguerai jamais parce qu'il me donne la vie mon frère. Il est la source de ce que je suis mon frère. J'aime entendre ses noms parce que quand je suis faible, je reprends la force monsieur. Alléluia. Je vais un pas de lui tous les jours. Il me rappelle d'où je viens et où je vais. Alléluia. Alléluia. Mon frère et ma soeur, il est tout pour moi. Amen. Oh Il n'y a pas de bonheur sans ces divins. Exactement, mon frère et ma soeur. Où veux-tu que je trouve bonheur, frère J'ai végété dans ce monde. Oh, dans les bois de nuit, j'ai végété. Vous connaissez, non nous étions tous des chiens, moi le premier, ça j'ai toujours eu à pouvoir le dire. J'ai pas été un saint, moi, dans ma vie. Ah oui, je vous l'ai toujours dit, s'il ne m'avait pas ramassé, vous ne m'aurez jamais connu. Donc, chacun de nous, c'est là qu'on réalise l'importance pour nous de pouvoir la voir et tous les jours, même le connaître et le chanter. C'est vrai, ma soeur. C'est <rire> pour ça, toujours rien pour à pouvoir dire. Si les choristes pouvaient savoir la grâce qu'ils ont de pouvoir chanter Dieu. Parce que quand on nous dit comme ça, ils disent Oh, mais vous savez qu'un jour on fermera nos Bibles. Mais les cantiques continueront. Parce que pourquoi Dieu aime être glorifié Amen. Donc, si déjà j'ai la grâce sur la terre de le chanter. Ah, je prie pour que la chorale, que les frères, et sœurs qui sont, vraiment que Dieu les bénisse, mais qu'ils puissent réaliser la grâce qu'ils ont de pouvoir aimer, chanter Dieu. Bon, on ne peut pas forcer, mais quand vous avez Christ en vous, vous l'aimez. Et surtout, si vous a donné la, les dons d'avoir une voix, merveilleusement bénie, je dit Seigneur, si tu m'as donné la voix, c'est pas pour chanter des oiseaux, mais c'est pour chanter ta gloire. Ça, je vais le mettre à ton service. Il s'agit de ceux qui craignent son nom. Vous qui craignez mon nom. En fait, le problème avec les gens, ils parlent bien du nom. Mais en fait, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le nom est toujours attaché à une personne. Il n'y a pas de nom sans... Seul. Amen. Est-ce que vous comprenez Je vais m'arrêter. Mais vous vous souvenez, pour, parce que vous me regardez, je vais m'arrêter. Mais regardez très bien, frère. vous c'est vrai. Je vais vous poser la question. Vous vous souvenez de sept fils qui était dans les Saintes Écritures de ces vaches, je bon, pense. Ils sont allés pour chasser les démons qui étaient dans cet homme-là. Vous vous souvenez ils sont allés là, nanana, nanana. au nom de Jésus qui est prêche Paul. Donc tu as cité un nom dont la personne tu connais même pas bien. Donc tu as pris seulement le nom, mais la personne tu ne l'as pas prise. Mais quand Paul lui parlait de Jésus, il avait non seulement le nom, mais il avait la personne. Alléluia, il dit sur le chemin de Damas. J'ai crié, j'ai dit, qui es-tu Seigneur Je l'ai vu, mais je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Amen. Mais ils sont allés dire aux démons, au nom de Jésus, que Paul prêche. Les démons les regardent et disent, oh. Amen. Amen. Jésus, nous connaissons. Paul on connaît. Amen. Mais vous <rire> La suite, vous la connaissez oui. Mon frère et ma soeur, ne soyez pas comme ces hommes-là. Oui. Vous, vous devez savoir. L'important, ce n'est pas venir ici chanter Jésus pour les lèvres, non. Tu dois sentir le poids. Oui. Tu oui. dois parler de ce Jésus quand quelqu'un t'entend et dit, celui-là, c'est son ami. Oui. Alléluia Alléluia oui. Quand tu le chantes, on dit, c'est celui-là la joie de son âme. Oui. Gloire à Dieu Alléluia oui. Lève-nous, frères